Bon tout le monde, bienvenue dans un film en jeu La seule émission où on parle de cinéma et jeux vidéo pour les jeunes Aujourd'hui on va parler de Maman, j'ai raté l'avion Le plus grand film de Noël de tous les temps C'est pas faux, Perceval, c'est pas faux C'est l'histoire de Kevin qui se retrouve tout seul chez lui pendant Noël Sa famille l'a oubliée quand ils sont partis en vacances Lui ça dérange pas qu'on voit sa famille hein. C'est normal avec son cousin qui fait pipi au lit et son frère, vraiment pas cool Tiens, il y a un faux raccord dans l'extrait là un quoi Un faux raccord, c'est quand il y a une erreur au montage. Regarde bien, là il finit sa pizza, et juste après, il l'a encore dans la main. Ah ouais, mais c'est grave comme erreur. Non, il y en a dans les films, mais on les voit pas. Il y a une super émission qui parle de ça sur Allociné. Tu continues ton pitch Le problème de Kevin, c'est qu'il y a des cambrioleurs qui veulent voler dans sa maison. Harry et Marvin, des casseurs-flotteurs. Casseurs comment Casseurs-flotteurs. C'est pas des cambrioleurs c'est des rappeurs, ils sont trop forts J'aime pas trop, le 14 février Tout le temps seul, à force de me faire griller. Attends, t'as pas un truc plus cool là un pour la money, deux pour le show business Qui plus la tête sur les épaules, oui c'est Arrête, c'est bon, on a compris Les casseurs-flotteurs Bim-bala-bim, bim, bala bala bim. Ils sont cool Kevin va prendre tout ce qu'il trouve dans sa maison Pour faire des pièges Et pourra arrêter les méchants C'est un film qui date de 1990 Et c'était un vrai succès, il a connu 4 suites. Deux au cinéma et deux à la télé. Michael Culkin n'a repris ce rôle que dans le deuxième. Tu nous en parles Peut-être plus tard dans notre émission. Au casting, il y a Michael Culkin joue Kevin McAllister, interprété par Boris watta On l'a entendu dans La Petite Sirène, où Bernard et Bianca, dans Le Pays des Kangourous. Joe Pecci joue Harry Lime. C'est un acteur oscarisé qui a fait beaucoup de films de mafia. Il est interprété par Patrice Mélènech. On l'a entendu dans Cars 2 ou Ralph 2. Daniel Stern joue... Marvin Merchant, interprété par Michel Mela, Comment a entendu dans Rio ou Kim Titango le film. C'est quoi les trucs cool Premier truc cool, j'adore quand les méchants se font mal, les pièges font trop bien, on a envie de parler même à la maison. Quand Kevin se retrouve tout seul à la maison, il fait tout ce qu'il veut. Les musiques de James Williams. Qui ça James Williams, il a reçu 5 Oscars, il a fait les musiques de... Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Superman... La. Et Harry Potter. Les gardiens Tu sais que t'es un balai à chiotte à la place de la baguette magique là. Même après 29 ans, les gags marchent toujours. C'est Normal, c'est du monde burlesque. C'est comme un bon charlot, ça prend pas une ride. On va faire la misère aux parents avec tous ces pièges. Disney a annoncé qu'il est préparé un remake. Euh, c'est quoi un remake C'est qu'on retourne le film avec de nouveaux acteurs. Voilà, on a terminé cette petite critique de « Maman, j'ai raté l'avion ». Si c'est aussi ton es de tes parents et que t'as aimé la vidéo, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Si vous avez envie de parler d'un film ou d'une série, dites-le dans les commentaires. Prêt à jouer Vas-y, on y va. Vous venez avec nous Nous revoilà. Et maintenant, je suis avec mon Wiki Papa qui va... qui va... Il va me poser des questions, je vais lui poser des questions Il va me donner les réponses Et on va commencer le jeu tout de suite Et ce jeu c'est Le but du jeu, bah vous êtes un youtubeur Comme nous sommes maintenant Et on va commencer le jeu Tout de suite Bonjour Alors, alors j'ai vraiment une question Oui. Le, le jeu il est nouveau ou il est pas trop nouveau Alors le jeu il est tout nouveau Il vient de sortir Je vais te donner la date exacte mais il y a quelques jours Là Youtuber Life Alors déjà faut créer son personnage Alors ça va prendre une plombe Ça c'est quoi un garçon Ouais Les cheveux oh, pas très bien Ah oh, ouais Trop classe Les yeux Euh non Alors en fait le jeu est sorti il y a plus d'un an déjà <rire> C'est pas un nouveau jeu du tout Alors merci pour la fausse information C'était pas un nouveau jeu Il est sorti il y a plus d'un an Et les mecs ils ont donné 9 sur 20 C'est à -dire que ça doit être une... Un nul Un nul alors là, tu choisis ton personnage, tu as choisi tes cheveux, tes yeux, ta bouche. Il fait bon, la gueule là un peu, hein C'est moi, on entend moi. Alors, vas-y, mets une petite bouche là. Mm. Mouais. Ah, bah il sourit pas ton gars, il, il a un problème de sourire. <rires> hein. Il est mm. comme ça. Mm. Bon, elle met une, un truc drôle. Yeah. Oh, stylé, New York City. Alors, on fait un petit coucou à ma cousine qui est à New York, si tu regardes cette vidéo. On pense eh ben, fort à toi. On pense fort à toi parce que si tu regardes cette vidéo, on a la casquette de New York City. Yeah. Alors, euh, choisissez... Oh non, on, peut... on lit mal sur le vidéoprojecteur. Choisissez un type de personnalité. T'es une superstar. t'es plein aux as, t'es super sociable, tu peux avoir plein d'amis. T'es un fêtard, t'es un génie ou t'es romantique. Un gamer, musique ou je sais pas ce que t'as pris avant mais là tu veux faire une chaîne de gaming, de musique ou de euh, cuisine. Alors à gauche. Là-bas. Là-bas. Là Vas-y, celui-là, ouais. Et ça, le gaming Ouais, gaming. Regarde, il tient une manette. Alors, commande de base, objectif, euh, ah. déplacement du personnage, déplacement de la caméra, rotation de la caméra, zoom de la caméra. Alors là, il faut que tu apprennes à utiliser les manettes, en fait. Ok. Alors, il faut que tu te déplaces un peu. Voilà, là, tu as réussi à déplacer la caméra. Donc maintenant, à mon avis, il faut que tu déplaces le personnage. Ah. C'est ce que j'ai de faire. Alors, attends. C'est avec ça que tu bouges ça. Oui c'est avec ça que je bouge la caméra. Il Faut essayer au moins de te balader. Ah j'y arrive pas. Tu t'es bloqué dans ta chambre. C'est ça. Ah <rire> Putain, moi j'aurais mis 0, hein. j'aurais mis 1%. Eh hey mec, c'est quoi ce jeu Je sais, c'est ouf il y, a un... il y a ta mère. Ah merde, y'a ma mère qui m'engueule Oh <rire> Non, il faut pas... pas que ta mère t'engueule. Mais c'est assez, enfin, assez de te balader un petit peu avec le couloir. Bon, après une demi-heure où on a toujours réussi à rien faire, ni lui ni moi, ouais. on a décidé de changer de jeu. Nous revoilà dans la même vidéo, nous avons changé de jeu, et ce jeu-là, on va jouer à deux, je te propose bah, on peut. Ah, tu voulais faire le, les petits modes combat ou faire... Mmh. Bah, tu fais quelques niveaux normaux et après on fait le mode de joueur Ok. Bon, attends. Ouais. Avant de commencer ce jeu-là, ouais. on lance les news Ouais. Allez, vas-y. Les news de la semaine Le 11 décembre 2019, une version restaurée, troisième film de Lupin sort de Soji Yoshikawa et Yasuo Otsuka. Vous allez découvrir l'aventure qui part à la recherche de la pierre, qui donnera la vie et la jeunesse éternelle. « Demande à ton père, il va être content de t'accompagner. » Encore le 11 décembre, au cinéma arrive, le cristal mage Amy Lerison, Tom Lakechroy, décide de partir à l'aventure pour sauver la nature. Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. Cette semaine sort en Blu-ray, Playmobil, le film. C'est l'histoire de Marla part à la recherche de son petit frère. C'est le début d'une aventure pleine d'action, d'humour et un tas de rencontres plus folles les unes que les autres. Le 4 décembre est sorti en DVD. Comme des bêtes de on retrouve Max dans une nouvelle aventure. Cathy, sa maîtresse, s'est mariée et un bébé est arrivé à la maison. Ce qui fera de Max un super protecteur pour le petit Liam. La bande-annonce du prochain film Marvel vient de sortir. Et c'est Black Widow qui ouvre le bal de la phase 4. C'est annoncé pour le 29 avril 2020. Pas d'Iron Man, pas de Captain America, mais elle l'air bien cool. Pour rester dans le thème de l'émission, un super documentaire sur maman, j'ai raté l'avion, est arrivé sur Netflix. Ça parle aussi de Ghostbusters »,« Piège de cristal et Dirty Dancing. Si vous voulez en savoir plus sur ces super films, ça veut dire Dirty Dancing pour moi, c'est exactement ce qu'il vous faut. Dipiqueuil pauvre, le 3 décembre, c'était les 25 ans de la première PlayStation, avec presque 5000 jeux dans sa vidéothèque. Elle est une pièce importante de l'histoire du jeu vidéo. bande-annonce de One Piece, Pirate Warrior 4, est arrivé cette semaine, prévu le 27 mars 2020. On retrouvera Luffy, Nami, Zoro et toute la bande dans une nouvelle aventure. L'histoire commencera par l'arc d'Alabastar. L'œuvre Hireshiro Oda n'a pas fini de nous faire rêver, que ce soit en manga ou en jeu vidéo. La semaine dernière, sorti Let's Sing de mes vins. Comme d'habitude, un paquet de nouveaux morceaux. Alors vous pouvez vous lâcher sur VG3, ramenez la coupe à la maison, Janet Eggims, Soprano ou l'artiste avec Awa Imani sur le morceau chocolat. Prévenez les voisins car toute la famille se prend rapidement en jeu. En Chine, le 10 décembre, sort enfin la Switch, déjà disponible depuis deux ans chez nous et se décide enfin à arriver sur le marché chinois. Alors bienvenue à tous nouveaux concurrents et rendez-vous sur la piste arc-en-ciel. Ah, c'était bien ces petites news là. Bah ouais. Ouais, tu connais des trucs bien toi. Ouais. Mais alors on va vous faire le mode tout seul, euh, moi je vais prendre un enfant. Alors c'est Super Monkey Ball, alors c'est pas le premier. C'est pas le premier, Ça, tu me l'as dit dans. Tu m'as déjà dit. Quand on a, dit a joué avant. la dernière fois, ouais. ouais. Je t'ai déjà dit quand on a joué. Le premier Monkey Ball c'était sur Gamecube, il était en bande d'arcade avant, ah, tu sais, les bandes d'arcade c'est les jeux vidéo dans les grosses. dans les cafés, dans les salles là où il y a plein de jeux. Tu vois les bornes bah, Il était en 2001 là-dessus, donc c'est pas 10 ans avant que tu Waouh Après. Ça fait beaucoup parce que j'ai 8 ans. Après, il est sorti en 2002 sur Gamecube. La Gamecube c'est une console que. En cas, je n'ai pas ici. Quoi tu me l'as cherché là Alors oh, où est ma Gamecube les gars Si tu l'as pas t'es mort hein. Elle est morte <rire> Ma Gamecube <rire> Elle est tuée Elle est un peu démontée mais elle fonctionne encore Elle marche encore oh, On voir Ah si euh, le bouton on il est là T'allumes comme ça ouais, Mais l'écran il est où ça, Mais non mais c'est pas une console portable, c'est une console comme la Switch Faut brancher la télé la suite, je peux aussi l'apprendre. Oui, mais toutes les consonants. Elle pas même ma Gamecube J'avais tuné, j'avais rajouté des, euh, des fils dessus pour faire plus de lumière. Oh là là, elle est belle. <rire> elle en est fait... moche. Elle est moche. Regardez. Ah ouais, ça va vite Euh, ouais, en fait, des fois, en pente, tu vas super vite. Ah, il faut aller le plus vite possible pour faire les niveaux. Moi, ouais, c'est un truc, je crois. T'es une petite boule, tu fais rouler la boule et... Ah, mais c'est l'air cool, ça. C'était déjà cool, en fait. je dis ça a l'air cool, mais je connais... Oh ah tu peux tomber Ah oui Et quand tu retombes tu recommences au début Bah oui oh. C'est dur Et des fois il n'y a pas de barrière du tout Voilà pourquoi moi je m'arrête des fois La musique pas. elle est cool écoutez. Et on leur met un peu de la musique plus forte Olé. Elle écoute cool, la musique passe. Ouais elle te revient En fait pour rester collé sur les En fait c'est mieux quand tu fais Hop là. Alors on va aller rechercher un peu l'histoire de Super Monkey Ball, ça vous intéresse Ouais Moi ça m'intéresse Non, je suis mort, à toi Papa, au moins je vais te dire Alors, alors l'histoire de Super Monkey Ball Alors écoutez, c'est un... grandiose ce qui va se passer là C'est un petit singe en fait, il y a sa famille qui sont des singes dans la jungle et qui voulait retrouver des bananes. Alors, ils ont cherché, cherché, cherché pendant très longtemps avec l'airboule. Et à un moment, en fait, et ben, ils ont trouvé un paquet de bananes légendaires. Et ce paquet... Eh, hey, hey, mec Non Et ce paquet-là, il y a un pirate qui adorait les bananes et ben, qui l'a pris. Et dans le jeu, il faut aller jusqu'à ce boss pour prendre les bananes. On est déjà au premier boss, là. Mais tu lis bien, toi. Ouais. Mais tu lis super bien pour un mec qui sait pas vraiment lire. Ouais, hein <rire> Attends, oh. oh, j'ai compris. Faut aller le taper dans sa tête Ouais, regarde. Paf C'est faut qu'il fasse planter son bec, et dès qu'il a planté son bec, après tu vas le taper avec ta boule. crotte ah, Voilà, tiens Oh, oh, tombe pas oui, J'ai cru, cru que t'allais tomber. Oh, il a perdu beaucoup de vie Non, je suis mort Maintenant, il reprend toute sa vie. Ouais. J'en étais sûr. Mais il souffle en même temps alors le premier jeu, il date de 2001, ça fait 18 ans que ça existe. Le jeu, il a le droit d'aller en boîte. Non Non, je suis mort. Si mon père le reçoit, je suis triste. Non, je rigole. Moi, j'ai joué sur Gamecube, effectivement. Wikipapa, il est pas très efficace, là. Mmh. Ah ouais, tu te plains, droit Ouais. Mmh. Alors Oh, putain Non, non, non, je suis mort, 0 fois. Tiens, à toi Tu veux Ouais. J'espère que tu vas me consoler. Ah mmh. <rire> Alors. Après le boss on vous montre le truc à deux Ouais Tu l'as tué Et voilà j'ai eu le boss Donc il y a des niveaux où il faut récupérer un maximum de bananes Bananas En faisant un chemin Et à la fin des niveaux il y a un boss à tuer de différentes façons Il, y a une banane. il est cool ce dommage qu'on puisse pas jouer à deux dans le mode normal Oh là on a délivré Choubi Il était Choubi okay. Est-ce que vous ne connaissez pas Choubi c'est mon frère! Alors, tu veux faire quoi comme qu jeu? Qu'est-ce qu'on avait bien aimé déjà? Ah oui, le truc du. Euh, euh, tu sais, le truc du. Pas, du euh, le marteau? Du marteau! Euh, C'est ça? Là où j'avais perdu! En fait, faut bouger, rester appuyé sur A! Et lâcher au bon moment! Allez, vas-y, tourne! Oh! Pff, pas nul! Le mec il a tiré, pas dans le terrain! À moi! Puis tu fasses pareil! Ah ah! 35 mètres! dieu Allez-y, petit singe! Mais, eh mais t'es bourré, euh, faut arrêter non, là. Mais quoi je Fais rien J'arrête juste Woohoo 73 mètres Oh, ça c'est beau goût Ah, ouais, là j'ai. T'as gagné Ah, voilà, ouais, déjà t'as fait zéro toi Voilà, papa a gagné encore J'ai battu mon record Tout record Mais le mien, je l'ai pas battu wow. <rire> Pas du tout même Le snowboard Snowboarding C'est drôle ça, non Attends, attends, ça, ça c'est un jeu de snowboard normalement, c'est mon truc. Hein. Ah ouais? Tout ce qui est skateboard, snowboard normalement, je suis fort. Tu hein. pas le jeu de skateboard? Ah ouais, le jeu de skate, tu m'as battu. Hein. Tu sais que là dans ce jeu, quand il y a les tremplins là, mm. on faut sauter, mais faut sauter quand on est sur le rose, pas quand on est sur le bleu, ça fait des turbos. Ouh, oh, je suis trop sorti de la piste carrément moi. Mm, pas moi, j'ai déjà fait une fois. Allez là, mais j'arrive pas à traverser. -tra bon. bon, je je mais me tais, je me tais. Je suis juste à côté, je suis juste à côté. Je sais pas passé, du... ça y est. Ah non Non Toi <rire> t'as été gentil. Ouais ouais j'ai gentil. J'aurais dû rester gentil. gentil. Oh non parce que je fais comme ça c'était drôle. Oh non, on n'a jamais réussi, il fallait jeter les. J'avais déjà réussi Tu sais quand on avait les boules Vas-y si tu veux, mais je suis. Ah oui C'est quand on vole C'est pas le truc où il faut faire tomber les trucs, c'est le truc où on vole là. Ouais, c'est drôle. Oui, hein. Marie, t'as réussi, c'est cool. Hein. <rire> en fait, tu m'as donné le temp. 1 Deux. 3 En fait, va aller plus haut possible Non, vite Remonte Normalement, il faut remonter, non Ouais, mais faut aller toucher... Je crois qu'il faut aller toucher le ballon rouge pour reprendre de l'élan. Ça m'a l'air bon tout ça okay. Oh non Oh non ah T'es mort, t'as fait zéro Fallait l'air perdu, papa Ah, je me suis écrasé contre... Ah, fait que 50 bananes J'ai pris une banane quand même. 50, hey, 50 points, j'ai gagné Attends, moi je suis, où, je suis en haut Non, moi je suis en haut, toi t'es en bas Ah oui, moi je suis bleu par contre. Ah, je... oh, là, là, oh le sprint Le sprint final, il va passer la barrière Il a sauté par-dessus la barrière Et papa est non devant non Papa est arrivé WIKI PAPA WIKI PAPA est arrivé Et mange ça, Comme ça. Dis plus rien d'accord Dis plus rien Et arrête de rigoler toi Bon, on dit bon. au revoir Ouais. À la semaine prochaine Si vous aimez les vidéos... Abonne-toi et... Abonne-toi Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram Et, et si... tu peux le retrouver dans la chambre en train de faire ses devoirs En haut, d'un canapé, en train de regarder la tablette Farniente. Et toi, on peut te retrouver bah Maman on peut me retrouver derrière le bureau en train de bosser sur tes vidéos YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière euh, avant-dernière vidéo de l'année. Ouais. Et, et la ça la sera toute sur quoi la prochaine Sur Gravine. Et aussi, et aussi, on la... va leur dire la toute dernière la vidéo. La toute dernière vidéo de l'année. Ça sera un top 10 de tout ce que j'ai aimé sur mes vidéos. Je fera ouais. le classement des jeux préférés, des films préférés, des séries préférées, et tout des ce que céréales vous... préférées, des chaussures préférées, des, des papas. Non non non il est avec moi. Des... Des fesses de quoi vrai. On coupe. <rire> Ciao tout le monde. Ciao, bye bye. <rire> <rire>